Bonjour, je m'appelle Marina et cette année je rentre en troisième année du Bachelor Communication. Je vais maintenant vous présenter mes favoris concernant le kit qui m'a été envoyé. C'est parti Concernant les chaînes YouTube, j'ai tout particulièrement apprécié celle de Yann Leonardi euh, parce qu'il présente le marketing de, de marques peu conventionnelles. Euh, on a de l'analyse de marketing du groupe PNL, Starbucks, euh, donc j'ai trouvé ça très intéressant et surtout original. Pour les comptes Instagram, j'avoue avoir eu du mal à faire mon choix, mais finalement j'ai choisi le compte Creepills parce que c'est celui qui m'a le plus inspirée. Euh, leur contenu est vraiment intéressant, original et il se renouvelle à chaque fois. Concernant le podcast Le Super Daily, j'ai tout particulièrement apprécié la thématique Gen Z euh, simplement parce qu'elle me concerne, nous les jeunes, et euh, j'ai je trouvé que c'était facile à écouter. Concernant les sites internet, j'ai trouvé les trois articles très intéressants mais j'avoue avoir une préférence pour le site dans ta pub avec leur système des 10 print les plus créatifs chaque lundi. Je trouve que c'est un bon moyen de commencer la semaine. Enfin la dernière catégorie, donc la catégorie livre, euh, pour ça on avait trois choix possibles, moi mon choix s'est porté sur Pourquoi la vache Kirin ne pleure jamais J'avoue l'avoir choisi à cause du titre mais j'ai pas du tout été déçue euh, du contenu, j'ai trouvé ça très intéressant de comparer l'ADN humain euh, avec l'ADN des marques et en fait d'expliquer leur réussite euh, à travers cette comparaison. Donc voilà, c'est tout pour ma présentation, j'espère qu'on a quelques favoris en commun et pas été trop longue. Bye